Le groupe Damoclès est une entreprise spécialisée dans la sécurité incendie et la sécurité électronique. Le groupe Damoclès vend, installe et fait la maintenance de tout type de matériel incendie et de vidéosurveillance, extenteur, caméra et conçoit les systèmes de sécurité incendie et de sécurité électronique. Assure la consultante et l'audit en sécurité de tout établissement. l'endroit des chefs d'entreprise, le groupe Damoclès possède un cabinet de formation en sécurité du travail et en évacuation des établissements recevant du public ERP avec des experts Hautement qualifiés assure la sécurité de tout type d'entreprise, usine, commerce, administration, hôpitaux, avec des agents de sécurité formés et spécialisés en équipiers de première intervention EPI, en sauveteurs et en secouristes du travail. SST, contactez-nous au 27 22 55 31 89 ou le 05 55 21 44 21 ou sur notre site web 3 Groupedamoclès.com ou sur notre page Facebook Groupe Damoclès